Un carré de papier, le voici, d'air 64 cm², et plié comme on le montre la figure. D'abord, ce morceau se plie, puis on plie de l'autre côté, à travers cet axe, et on trouve cela. Quelle est la somme des aires des deux rectangles gris C'est de là ce rectangle et ce rectangle est -ce 10 cm carré 14 cm carré 15 cm carré ou 16 cm carré ou 24 cm carré on va essayer de faire un schéma alors si le carré a l'air de 64 cm cela veut dire que chaque côté mesure 8, parce que 8 fois 8, 64. Alors, j'ai fait un schéma avec un carré de 8 cm de côté. De ce sommet, j'ai plié la première fois, comme ici, jusqu'à ce point arrive là. Voilà. Et puis, j'ai plié, afin que ce sommet arrive ici. Et bien sûr, on nous demande la somme des aires de ces deux rectangles. Si on s'amuse bien sur la diagonale, on constate qu'il y a plein de petits diagonales ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien sûr, 16 petits diagonales. Il y en a déjà quand on a plié jusqu'ici, on avait 1, 1, 2, 3, 4... 4 petites diagonales, et ici il en reste 12. Quand on plie, bien sûr il y en a 6 ici et 6 ici, ce qui nous fait, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous fait que ce point-là qui m'intéresse, et celui-ci, sont à combien Vous avez deviné C'est cela. 2 cm ici, et puis il reste les 6 ici. Autrement dit, 1 quart. Ce qui fait que notre rectangle ici a ce côté de 4, évidemment, c'est la moitié de 8. L'autre côté de 2, 4 fois 2, 8, 8 plus 8, 16. 16 cm2. La réponse D.